petit bonnet petit bonheur, tu es tout grillé tout petit petit bonnet petit bonheur, petit bonnet petit bonnet tu es tout grillé tout petit petit bonnet petit bonnet je gambades dans les prés sans je sais du temps qui passe petit bonnet petit bonnet Lui la nuit qui tombe poney, sur le bras, c'est aussi ça la vie qui passe Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney Petit poney, petit poney, petit poney, petit poney. Tu es tout gris et tout petit, petit poney, petit poney